Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAEO pour capable porter nouvelle émission. Déjà, nous avons pour passer une très bonne semaine en notre compagnie. Puisque jeudi, c'est lundi 21 du mois de novembre 2022. Pas oublier, nous avons saison football. un mois de foot. Et jeudi, à la gagné environ trois matchs. On gagné Qatar. Fanatique Brésil, Fanatique Argentine. Qui m'a pas mais pas affolé parce que nous même nous avons pays. Ok? Je me dis non ça chaque jour négus émile ils ont fait nous mêmes font capables de gérer tête être tout puis tonons fanatiques parisage pas m oh parce que nous qui peut-être font fiches pour 50 good et puis nous font ont 30 000 good là va il t il non mais les non shit en a pas plus messi cristiano neymar de négus qui déjà millionnaire eh bien nous mêmes n'appréhendez ça veut dire football là nous cagadé pour blesser mais faut que nous pas affoler nous pour la nou nou laguer information Bahou, tout de suite. a un individu armé qui assassiné par balle dimanche. Yon policier devant local direction générale PNH. Là, c'est dans clair sinuit. D'après information qui arrive à Non, ça passe juste bon Rosalinda. Mais il vient tomber. Bon, base. Soit là. Donc, on est ça qui fait triste dans toute l'histoire. C'est par le fait que, eh bien, Bandi a tout policiers. Mais malgré tout, policiers continuent à prendre bandits service. Les policiers continuent à entrer dans la gang. Les policiers toujours... Alors certains ont toujours gagner de très bonnes relations avec bandits. On imagine ça qui est passé dans le village de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît des policiers qui jusqu'à présent ont entré et dans le village de Dieu est-ce que nous ne comprenons pas? Comprendre? Ça veut dire que je ne dis pas que mal pour un policier qui n'a pas fait avec un mais qui a même toujours victime parce que les gens qui -le ont fort souvent c'est protections protection à chaché, mais des fois tous les autres bases qu'on a, ou est a fait à bandit, ou qu'on a bandit. C'est difficile pour, par exemple, si vous avez un problème à G9, et puis G9 qu'on a, ou a de sorti kay Gabriel ou pote bal Kay Gabriel. N'importe le ou nek G9 kwa met nan la rue. N'ek a tout, li valab tout pour un policier qui li même a pote bal bay nek G9. Ou nek G pep ou kon a pote bal bay nek G9. Eh bien le zavon dans la rue, li fete tout. Kounya, en pile mon di po, diab policier ap mouri, moun pa jam kon nan ki se a mouri. Gyan pile policier ki mouri, moun ta kapab di bizarrement parce que nek sa yo même yo ban afè moun yo pa nan colé d'a bandi mais bandi tou ye vous comprenez? mais bandi tap crainte non. si tout policier té koné rentré dans la police là yo pas nan fait a bandi c'est bataille, bataille contre bandi eh bien c'est guerre qui tap déclaré. mais les bandits bandi koné les gen policier dans d'elle de les avoyé faire opération que tan koné police a passé Policiers a passé balle, policiers a passé zambouli, Eh bien, n'a va comprendre. Gagné fondation Saint-Luc, qui a l été communauté a, et la police, côté que li levé un cadavre non identifié, alors c'est la police qui levait levé un cadavre non identifié dans la zone Tabar 27, et il a li nan dans l'hôpital Saint-Luc. C'est une jeune femme qui est trentaine, il fait environ 1 mètre 60, donc il pas de monde qui a cherché une jeune fille. Selon description ça qui pa entre la kali, jeudi dimanche 20 novembre, il est capable de passer dans l'administration de l'hôpital Saint-Luc pour plus information. Genon bagay qui passer m'kwe dimanche la, dans zon kanan. Nous prel tende yon on voice. Mais son vidéo, pour tout moun qui vlè m'kabba nous, vidéo a. Nou pati nan j'en non parti nan vidéo sa mais côté Moyo Atea, nous pa pouye on Madame ni semblait jalousie pour Fia pendant Fia déplacé pour la lâcheté on qui choie les Fia est-ce qu'on est négatif et simon Monsieur qui ça nous comme sentence et bien écoutez yo j'ai tout en bas même Mouri en bon yon krasel akroche, yon lapide emisie. Moural qui tenon gade, yon ti kalle nan témoanyaj. Madame nan? Ellen Mourali rive sou mou la, nap koupe parti, videyo a. An an suive avem. Yeah, yeah, yeah. Yali? Pe ta lèche. Manek sa lèche la vie nous sommes à l'église, nous sommes en forme. Enfin, qui sommes partis, nous nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes nous sommes partis, nous sommes nous sommes nous pas partis, nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes je suis sommes à nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes nous nous le Salut je suis marché, Je un Je venir. Je suis de gens qui plus Je Je pas Je plus Michel de on va pas parti, on va pas parti. D'accord, je suis parti pour vous faire faire ça, Hein? Émotion pour faire ça? Petit tout, et dans toi, moi, Pourquoi que tu as dit que tu as dit Hein? ça, Ok, ou pas bandi, ou pas nan, ou pas boulot Florido, Florida, ou pas va... boulot en France. Ou en bas coup. En bas coup. En bas coup. Alors la police femme dou bien, euh, conseil de image, m'ponse que, il faut que vous achetez une bonne caméra. Okay? Et puis quand vous fait image aussi son iPhone 7-8, m'ponse que vous avez une bonne image. Donc, la police de cop-d'amène, la police pa pas bay sa ça comme image. OK? La police met grand monde souw, bay moun bon image. Sou avez ba servi a bon caméra ou ka a pour iPhone 11. Mes amis, valait comme qui gagne dans la police là? Hein? Un iPhone 11. 4 500 dollars. Bel iPhone, belle image. Eh? iPhone on bay moun bon image. Même drone nan tout, phone la ge bon drone dans l'air monsieur. OK? Je souhaite que Coordination de presse dans la police, dans le travail, sous le dossier SILA. Eh bien, il faut dire que la police a fait une réunion, et pour capable planifier comment il peut le déployer, dans le jour qui il a venu parce que la question était un véritable défi, et la police lui même doit dégager le coup de Jean-Jacques pour capable résoudre le problème SILA. On en suit, comment ça a En souci pour renforcer la bataille police nationale menée contre le phénomène de dans tout les pays, là, particulièrement dans la zone de la métropolitaine de Port-au-Prince, le commandant en chef, Foncel B, dirigeait jour samedi 19 novembre 2022, une réunion stratégique avec planification, avec plaisir de dans au commandement PNH, diverses responsabilités spécialisées dans SWAT, BRI, SIMO, BIM, BOY, BLVV. Mélange avec responsable commissariat, sous-commissariat, antenne et trier qui n'arrondissement na port pour tout prince là, te réponds présent. Si dans le contexte là, responsable de la police là, te chita sur évaluation et consolidation du plan de sécurité qui mettait en place dans la zone métropolitaine là. Et puis commencez à garder mode opératoire du plan sécurité qui pourrait mettre en place dans si la période ouverte de l'école là la période fête faire à Nio pour permettre populations population de hein, faire à l'occupation Préalablement, nous gagnons en présence dans fédéral. C'est ça qui fait un bon plan pour qui déplacement élaboré par l'ICPA. Et nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous devons attirer l'attention pour que nous-mêmes, comme commandant, nous répétions directement dans l'exécution. Dans ce sens le directeur général de la police passe passe instruction formelle à toute responsabilité spécialisée, commissariat, sous-commissariat, qui était présents dans un contexte-là pour assurer que chaque juridiction n'a pas eu un déploiement massif qui fait, précisé-précis, précis, pour commencer à l'exécution plan sécurité. À l'antien, nous avons un déploiement massif pour nous visiter dans la rue. Nous avons quatre heures, nous avons quatre heures encore pour que nous nous levions et occupions la rue. Il y a un problème pour les gens qui ont été visités. Nous venons nous policier dans la rue pour qu'on presque tout le temps. Ça nous va faire un moment important. Petit dans l'école, petit de l'école, <coughs> pas normal pour mon pays pour l'école, Directeur centrale police administratif là, I.J. Joanny Caneyus, qui était présent dans le rencontre si là, sous Bopal, sensibiliser responsable commissariat et sous commissariat yo, pour ne pas lâcher les juridiction, dans la période d'exécution, nouveau plan de sécurité sa, qui est bâti dans l'idée pour combattre et faire des actes de tissus dans la capitale. Les gens qui sont responsables de la commissaire, il faut qu'on ait une juridiction et qu'on ait une responsabilité dans la juridiction. J'en ai dit, c'est ce que je dis. Nous, même dans le DCP, nous avons besoin de CPI, nous, avons loi, pour nous mettre un point de côté. Mais quand on travaille dans la juridiction, on a dit que nous avons un point de côté. Souvent, nous avons un point de dans le conseil, le sous renforcés pour nous, là la prise Et De l'autre côté, le directeur général à la e police là continue à tirer attention responsable sur le comportement policier la processus betting qui ont pour y combattre complicité complicités qui ont gagné en même qui gagne gagné gang de l'armée. Nous, chaque qui on porte les le on veille sur la présence de policière. On commence à garder les gens qui sont en train de se Puis loin, DGFONSELB a annoncé l'administration liée à le travail pour permettre que les qui font souffrir des primes de risques qu'ils sont en train de se et qu'ils sont en train de se dérouler. Et les nouveaux exercices fiscales. Là. Pour que nous ajustions les faut primes de risque qu'ils sont en train pour mettre fin à ce compte-ci-là, je profite et remercie distinctement chaque membre du PNH la qui contribue pour l'institution et à image. Et puis tout, profite et rappelez les responsables, le travail de la PAP Campé dans l'émission pour combattre le grand banditisme dans le pays pas fini à accomplir. Sanctions. Dans le stade de sanctions, je ne peux pas dire non, Père Païsien. Je ne peux pas affoler. Je ne peux pas courir accuser les gens. Parce que moi, je ne peux pas être lisse. Qui est-ce que c'est là c'est comme quoi dire... Eh bien... Nous mettez moun par nous dans l'issue tout. Yo pour quoi faire l'issue. Yo pour quoi sancioner toute quantité moun sa yo. Mais si non faire lis... Faire lis sou moun yo sancioner déjà. Moi yon neg l'akfon... Yon tripoui là Yon coupe Kiri le Coupe Canada. Déjà yon deux poules. deux groupes de 4. Group A comprendre vous avez dit L'is la li même. La pogmenter Concernant Michel Martelly... Est-ce que nous sommes capables de faire un dossier spécial? Nous avons gardé pour nous. Est-ce que nous avons ces éléments pour nous capables faire un dossier spécial sous sanction Michel Martelly ah, Mais c'est -ce capable de dire un coup dur pour l'ancien président Michel Martelly. Bon, en tout cas, nous avons dit que Bab, est proche de l'ancien président Jovenel Moïse. Est-ce que c'est un proche de Moïse Jean-Charles tout? Eh bien, monsieur pour lui là, monsieur fait cérémonie et lui depuis ces nèg vous sanctionner pour nous marcher contre bien yo pour peuple haïtien saisi bien yo J'ai de l'eau, l'immeuble, j'ai de l'eau, l'immeuble, je dis à 20 novembre 2022. Je dis à 10 opération chercher des Depuis le Canada a été sanctionné, nous, c'est acheter manchette, nous. Opération. Coupez tête, Boulé boule Coupez tête, boule Chaque saio sanctionné achetez moi chaque nous coupez tête, boule Chaque saio sanctionné opération coupez tête, boule coupez chaque nigaud qui sanctionné coupe coupez tête, boule Le Les Canada sanctionné oh mon ça c'est bandit, mon ça c'est assassin, c'est l'île de pays à côté l'ia. Toutes si ces jeunes gars sont pour qu'on let's saut dans les yeux. Matéli en galets, Matériaux basda, base Galil. Opération coupé tête le tête liberté liberté d'après même vous pour pays encore je depuis pays étranger international là sanctionner assassin ou c'est pénitentiaire national je dis à quelque soit bien Michel Matéli gagné c'est saisir, mais que c'est les souli remettre l'état Quel quelque soit bien assassin criminel, criminel couper visa Gényen, sézi bien yo. remettre les le gen l'Etat dans le pays a. Et pas, assassin a rien, le gen l'Etat. Yon moun kal l'an, eleksyon. Ki kredib. Et pas ici, vote. Remet li bien sa yo, pou l'femmoun Sité Soleil Viv. Remet li bien sa yo, pour l'konstwi kay. Pour moun na saline yo. Pou moun belè yo. Pou moun grafine yo. Pou moun na geto yo. Olivier Matelibaté va yonjou. Kayy li coûte 9 million. Sandro Matelibaté va yonjou il coûte 10 millions, ou même qui compte là, combien il coûte dollars. Combien il coûte la journée. C'est Conscientisez-nous aujourd'hui pour lever pour une bataille. Pour nous Combien il coûte Ou même qui a dans ghetto, combien il coûte dollars, Aujourd'hui, vivre Soudan. vivre vivre dans même si je suis il oh! je ne pas Je dis, je oh dis, je je où dois je je dis, où dois je je Tant que tu as sanctionné assassiné, achetez moi nous, coupez tête, elle Tant que tu as sanctionné ça n'a pas, quand tu as acheté nous, coupez tête, tu chaque ça, que ça eu, couper visa ça ça fait acheter machette nous ou peut-être pour le cale. Chaque mail visa ou coup peut-être pour le nous finir position ou même euh politique par rapport avec réouverture des classes pour l'année académique 2022-2023. Je dis à ma bonne message à clair. Bay frère Maxime. Si je dis à dire va se enlever campé. Lever campé pour attaquer ma télé. On a couper visa acheter machette, acheter gasoline, couper tête pour le c'est la bataille. Okay. Nous n'avons pas qu'à quitter un assassin un criminel. Okay. Ap Michel Mateli a marché joué balle dans mm -hmm. tout pays du monde. Je dis à Mateli, il y a 6 gouttes. Je dis à Matéli. Mateli. Il y a 200 gouttes. Il y a un gros fil qui était à 2 gouttes et demi. Je dis à Gloss-fil qui est à 80 gouttes. Il y a un sachet spaghetti qui est à 15 gouttes. Depuis 5 gouttes. Je dis à lui passer à 200 gouttes. Merci, Bantilegal, Merci, Oronelson. Merci, André Michel. Madame Ariel, qui te dit que c'est un avocat, peuple. Je dis, levé, campé. Nous dis, ouais, nous avons pas Coupe du monde là. Coupe du monde, nous, c'est balé, nous. C'est jeter de l'eau. Et nous connaissons, depuis le Brésil perd, nous nous allons chercher un Depuis le <coughs> <Argentine>, nous parlons à Ariel. Je dis à nous chauffer pour Argentine à tout le Brésil éliminé. Parce que nous connaissons cette cabane. Libération PIA. Élimination Brésil. Élimination Argentine. C'est lui qui fait même ça les campés. Je dis à peu match à chapadé. Je dis à nous dans la pauvreté. Nous allons match nous même. Machou c'est jeté de l'eau. C'est lui-même à l'aide. Je dis à nous dans 20 novembre. 20 novembre 2022 ah, eh, Canada eh, pour une décision pour sanctionner quelques auto anciennes autorités. Eh, donc, nous, on passe savoir, Canada n'a pas qu'à faire contre lui dans la décision ça. un bon message pour vous, vous Puisque Matéli pas en Haïti, un pile de noms, c'est qu'il parle en Haïti. Quel message pour vous Je dis à ma petite frère Maxime, qui était campé de la bataille pour déraciner et qui passe à ces criminels. Michel Matéli pas au marron Dimitri va pas au marron aux États-Unis. Reginald Boulos, qui mettait dans la pauvreté avec Anamaron, je dis nécessaire pour marcher chercher. Nous ne pouvons pas mettre des me mais ça ne fe peut pas faire un nous. Pas de de pas dans le pas de pas de lui, pas de lui, pour de pas de pas mes amis, c'est le monde qui a eu de la petite Dessaline? C'est le monde de Dessaline? Oh! Je vous dis à vous, les barricés, vous avez vous 1804, vous font fait 1803. Liberté! Liberté ou la Liberté! Liberté! Liberté! Alors, comme euh, précision, premier Green Jaspora qui va rencontrer avec Michel Matéli, qui sont capables de conseiller? Je veux dis à Chagrin, Amalia. Frère Maxime. Alors, premier Green Jaspora, qui va vivre dans la communauté internationale. Là. Opération à lancer, chercher Michel Matéli. Opération à lancer, chercher Michel Matéli. Opération à lancer, chercher Michel Matéli. Depuis que lancé, je te dis, vous sanctionnez sont son bandit, son assassin, nous devons chercher, les chachelles, Chachel. pas cherché de ma vie. Parce que monsieur, si son calotte il mérite Balil, si son coup de manchette mérite Balil. je dis, Olivier Matéli, il travailler un jour dans la ville. Olivier Matéli, il pas travailler un jour dans la ville. Il est millionnaire, oui. Le millionnaire, oui. Il faut Maxime qui a été manger à manger. Il faut m'attendre là, oui, pour le vin si nous. Comme si je suis avant. Fait Olivier Matéli, il demander combien de doigts sont là, combien de sachets sont là, Je dis, il y a important pour nous nous. pour nous dire, nous-mêmes, di nous ces petits, Papa Nation, qui est Jean-Jacques Dessaline. Levez-toi, affronte Matel, affronte qui est conseillé, affronte tout assassin. Yo. Affronter Reginald Boulos, affronter Dimitri Vob Pacha Vob, tout assassin Toto tout est dans pays pour e Toto tout Alors, est dans pays pour Aka tout est dans pays et pour assassin criminel Alors c'est pas Bab non monsieur c'est Arabe et une information qui a circulé dans la rue là nous allons chercher des confirmations sous information si la comme quoi tout le monde qui sanctionné par pays Canada eh bien, Canada fait pression sous gouvernement Ariel Henry pour que le gouvernement haïtien capable de posséder la arrestation Mounsaïo en retour. Nous allons chercher des détail sous cause Silayo. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Moi, amis, moi, je dire que mes amis proches, vous capable abonner à la chaîne Et puis, pas oublier notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine